Salut à tous et bienvenue dans ce tuto pour apprendre et comprendre euh, la vitesse euh, en photographie. On a vu dans le tuto précédent l'ouverture, donc pour ceux qui n'ont pas vu, euh, je remets un lien ici. L'ouverture qui nous permet donc, euh, grâce à un diaphragme qui se ferme, de gérer euh, la luminosité de notre image dès l'entrée dans l'objectif. Voilà. Euh, ce paramètre, donc l'ouverture, nous permet aussi de gérer la profondeur de champ. Ce qui fait qu'assez souvent, on ne va pas se servir de l'ouverture pour gérer la lumière qui arrive, mais plutôt pour gérer notre profondeur de champ. Ce qui fait que si je fais de la photo de paysage, je vais avoir tendance à choisir f16 pour avoir un premier plan et, euh, et le reste tout net. Si je photographie euh, donc en portrait, je vais utiliser une grande ouverture pour détacher mon sujet et avoir un fond flou. Donc à partir de ce moment-là, quand on choisit l'ouverture de notre diaphragme en fonction de la profondeur de champ qu'on veut, euh, on ne va pas pouvoir s'en servir pour gérer la lumière qui rentre via l'objectif. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais euh, on va prioriser l'ouverture pour gérer la profondeur de champ. Voilà. Donc, il nous reste plus que deux paramètres pour gérer notre exposition. Je rappelle, l'exposition, c'est euh, si mon image est trop lumineuse ou euh, euh, trop sombre. Une exposition correcte, c'est une exposition comme celle-ci. Euh, donc, il nous reste deux paramètres, je l'ai dit, pour gérer notre exposition. C'est la vitesse, ce dont on va parler aujourd'hui, et la sensibilité, qui fera l'objet du tuto suivant. La vitesse, donc j'y viens... La vitesse, c'est le temps où le rideau va rester ouvert. C'est-à-dire qu'une fois que euh, l'image s'est formée à l'intérieur de l'objectif, cette image rencontre un rideau qui empêche donc l'image de venir taper le capteur sur une version numérique ou la pellicule sur une version euh, d'époque. Ce rideau, qui n'existe pas forcément euh, quand il y a des mirrorless, etc. sur du digital, enfin, passons, euh, gardez en, en tête cette histoire de rideau, hein, on le voit physiquement ici, ce rideau va s'ouvrir au moment où vous appuyez. C'est un des bruits que vous entendez quand vous appuyez. Voilà. Je dis que c'est un des bruits parce qu'il y a aussi le miroir qui se relève, mais ce n'est pas le sujet. Ici, vous avez vu l'intérieur pendant une seconde. Donc J'ai une vitesse de une seconde. Ça reste ouvert et ça se referme. Ici, je vais choisir une vitesse de 1 soixantième de seconde. Ça commence à être déjà plus rapide, on n'a pas trop le temps de voir ouvrir. Ici, je vais venir choisir une vitesse à 1 millième de seconde. Et ça va très vite. Comment sont donc les vitesses sur votre réflexe Alors en général, ça va être les guillemets pour les secondes. Parfois, ça peut être un S aussi. Toujours est-il que ce sont des vitesses où il va falloir obligatoirement utiliser le trépied, hein, puisque le moindre mouvement ou le moindre, la moindre respiration va faire un flou de bouger sur votre image. Et on considère qu'à partir de... Un soixantième ici, euh, un soixantième de seconde, on peut prendre des photos à main levée. Alors il y aura une autre règle hein, qu'on apprendra plus tard, mais il faut retenir celle-ci déjà. Euh, ici on va aller jusqu'à un quatre millième, certains appareils photos vont plus loin. Alors vous allez me dire, le rideau s'ouvre, puis se ferme. Ok, mais techniquement, qu'est-ce qui se passe pour comprendre donc on se retrouve devant cet écran noir qui euh, symbolise donc le, euh, la pellicule photo qui est dans le, dans le boîtier ou votre capteur numérique, ça marche exactement pareil. Donc quand le euh, rideau va s'ouvrir, la lumière va enfin pouvoir imprégner euh, le capteur ou la pellicule et donc petit à petit l'image va venir euh, se marquer. Si le rideau se ferme trop tard, hop Trop de lumière a envahi notre capteur ou notre pellicule photo et l'image, comme ici, surexposée. A l'inverse, si on a un temps d'exposition trop court, la lumière commence à rentrer, le rideau se ferme ici maintenant et notre image est donc sous-exposée. Il faut donc qu'il y ait la quantité optimale exactement qui, va, qui rentre sur notre image. Top Ici, on commence. Le rideau va venir se fermer, hop Maintenant, et on a une image correctement exposée. Voilà, alors, comme pour l'ouverture, il y a un second paramètre. Euh, C'est-à-dire que l'ouverture, on a vu que ça gérait à la fois l'exposition, à la fois la profondeur de champ. Et eh bien, la vitesse, c'est pareil. Ça gère à la fois l'exposition. Si je laisse ouvert longtemps, mon image blanchit et va être trop lumineuse. Si je laisse ouvert trop peu de temps, mon image va être trop noire. Si je laisse le temps exact qu'il faut pour avoir la bonne exposition, j'ai la bonne image mais il y a aussi un autre facteur avec la vitesse, c'est que pendant que la lumière euh, rentre, la pellicule ou le capteur imprime tous les mouvements c'est comme, comme ça délire de post-production donc j'allais dire c'est comme ça qu'on va obtenir de la vitesse ici par exemple sur cette photo prise à 1 2 millièmes de seconde Photo donc prise très rapidement, hein, le rideau s'est ouvert et fermé euh, de manière rapide et ça a donc gelé l'image malgré le mouvement, donc de la vitesse hein, du, du vélo elliptique qu'on qu ne voit pas ici, euh, malgré le mouvement, un euh, demi-seconde, ça suffit à euh, figer le mouvement. A l'inverse, sur cette même photo, toujours dans le même mouvement, mais cette fois-ci, la photo était prise à un trentième de seconde, on va voir s'imprimer le mouvement sur la pellicule, hein, puisque euh, entre l'ouverture et la fermeture du rideau, il y a eu quelque chose qui a bougé. Donc on voit ce mouvement, ça va nous servir en ski de photographie, par exemple, à photographier, vous verrez souvent quelqu'un qui marche, ça va nous servir à, à d'autres choses, on, on le verra par la suite. Mais ça peut aussi nous desservir, il faut s'en rappeler, en dessous du 1 60 soixantième de seconde, et il y aura d'autres règles aussi comme ça, le simple fait de respirer va avoir tendance à faire bouger euh, notre image. Hein, donc il faut penser aussi au trépied euh, quand on utilise ces vitesses-là. Voilà pour euh, l'essentiel sur la vitesse. Je dis l'essentiel parce que euh, on verra encore d'autres choses par la suite, euh, de manière plus imbriquée avec l'insensibilité que je vous présente dans l'épisode suivant. Et puis voilà, vous n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre, la barre des réseaux sociaux se présente ici. Et puis je vous dis à très vite, ciao